Coucou Youtube! C'est une première game, j'espère que ça va te régaler. Il y a un joli car, un sniper de la franchise Call of Duty. On a noir phare Vous allez voir, ça va régaler tout ça. Likez, commentez, abonnez-vous. Oh là, j'ai même pas mis de musique et tout. On est où là, la chat? On est, on est chez les tryharders ou quoi? Excusez-moi, chat. Hein. Oh, et Paco, quand on voit 5 sub -gifts aussi. Oh là là là là. Je comprends vraiment pas, pourquoi est-ce que les mecs se relèvent C'est obvious que je vais faire ça et que je les prends pour un con Mmh. J'étais concentré là, chat. Hein. Je voulais pas me faire baiser. Je les ai vus dans tous les sens. J'étais en mode oh, non. Vous aurez pas mon trou de balle, les gars. Pas ce soir. Not today, motherfucker. Et là, il veut quoi le joueur PlayStation là Qu'est-ce tu veux Tu jouer à la Game Boy ensemble Connard Excusez-moi, chat. Un peu virulent le bonhomme, mais forcément. Oh là là, team of the top. Et hey, thank you, bro. Thank you, man. Ah Qu'est-ce qu'il veut lui mec frère oh, tu joues... <rire> alors les gars il va respawn à un moment donné quand dieu le voudra ce mec va respawn et dans mon infinie bonté je vais le traquer les gars uh, Why? T'es chez les gages lui les gars Si en étant FK tout le long il est pas venu sur le live Vous pouvez m'appeler Joseph hein. Ok j'ai compris hein J'ai compris que t'avais compris avais dit, Tu dit tu, tue moi je repasse, je repasse après T'inquiète, tu tue moi on pourra pas papoter Tu veux me papoter toi Bah bouge pas ah il est sur le live <rire> Bon au moins au moins lui on est sûr qu'il stream pas tu vois <rire> Même s'il est sur le live Il est en mode à la cool J'aime bien moi les elle est comme ça Bon gars Il est à moitié fou je l'aime Oh là Tain, il m'a pris pour un figatelli l'autre Il se passe quoi Pourquoi y a un mec derrière moi là Mais comment c'est possible Mais ils me prennent pour la télé frérot <rire> Ils ont cru tuer Monsieur Chao, Monsieur Chao revient <rire> Monsieur Chao est increvable <rire> <rire> dans la zone des opérations Euh, euh. <rire> <rire> <rire> putain, lui il est vraiment con, putain. Un jour je serai un pastrami. Je me dirai, mais où est passé toute la riga tenue? Pastrami, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Ouais, ouais. L'extase aussi, c'est.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 Oh Mon sniper Bon... C'est quoi Hein je, je... Je te suce You what, You what, You fucking what Eh hey, tu feras gaffe, t'as les chicots qui sont tombés du con Aïe Arrête Mais, mais t'es con quoi On est tranquille, on est... Mais je monte, hein. Non mais... Casse-toi Casse-toi, on t'a dit Le vilain, va Mais oui, t'es con Moi, j'ai rien... rien à foutre de toi Je voulais juste me placer tranquille You motherfucker You motherfucker Yeah, yeah You motherfucker Et chat Vous avez déjà eu une gorge profonde J'ai visé à côté. Quoi Attends. Sachant que je suis allongé. Ça sent. Ça sent que le mec était là. Que l'autre était là. Euh... Ouais. Quoi oh. Qu'il de rêve dans De la rue Première game de la soirée. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi, Momo, putain. Tu m'as fait rire, hein. rire. Hey man, you fucking easy bastard! Bisous les autres.